Dernière tentative. Good morning, j'espère que vous allez bien. Voilà, ce matin, on va organiser... Une petite excursion euh, de Hoi An. Alors euh, le premier stop ça sera le sanctuaire Myson. Alors le sanctuaire Myson, c'est quoi C'est un sanctuaire avec des temples hindouistes. Euh, voilà mais ce ne sont pas que des temples puisque euh, ce sont des vestiges de l'ancienne civilisation des Cham qui a disparu aujourd'hui. D'ailleurs il y a aussi un musée, c'est le seul je crois le plus grand musée au monde avec euh, plein de pièces en fait qu'ils ont trouvé là bas. D'ailleurs c'est un explorateur français, un archéologue français euh, qui a organisé les fouilles euh, je ne sais plus quand. Bref voilà et ce qui est intéressant dans ce site c'est que c'est un site magnifique dans le sens où il est sur une plaine avec des collines, la végétation, etc. Donc voilà, ça sera le premier stop. Et le deuxième stop, ça sera un peu plus marrant. Les enfants, je crois qu'ils vont adorer. Le deuxième stop, ça sera Danang. On va aller à Bana Hill. Bana Hill je vous en parle tout à l'heure, ok On va d'abord faire My Son et ensuite, je vous parlerai de Bana Hill tout à l'heure. We are in the jungle. We are in the jungle. We are in the jungle. We are in the jungle. One, two, three, four, right in the, the jungle! jungle. Direction Banahil. Alors Banahil, euh, c'est euh, situé sur une colline à 1500 mètres d'altitude, en gros les colons français quand ils étaient euh, au Vietnam qui supportaient pas la chaleur donc du coup euh, voilà ils, ils ont euh, tout simplement euh, euh, créé un petit euh, petit endroit où vous se réfugiez durant les, les, les week-ends et autres donc pour euh, y accéder vous devez prendre un téléphérique le plus long du monde euh, je sais plus combien de temps ça dure mais voilà et donc quand vous arrivez là-bas vous avez plusieurs attractions il y a une reproduction d'un village français un musée de cire surtout ce qui est, ce qui est intéressant c'est qu'il y a plein de beaux points de vue sur, euh, sur la ville de Danang et surtout euh, voilà c'est quand même exceptionnel d'être 500 mètres d'altitude il fait super frais 10 à 15 degrés de moins que qu'en bas c'est pour ça que je filme plus les introductions. Je vous explique rien du tout. Vous avez directement le voilà parce que je, je recommence 10 000 fois. Bref, j'ai plus beaucoup de batterie en plus, donc direction euh, voilà Banahil et l'une des dernières attractions qu'ils ont fait. Je pense que vous l'avez peut-être vue sur un Instagram puisque c'est très connu. C'est un long pont. Ils appellent ça le Golden Bridge avec qui est soutenu par les deux mains de Bouddha. Voilà. Allez, direction Hill. Donc comme dans beaucoup de pays, vous avez un prix pour les locaux et un prix pour les étrangers, donc nous ce qu'on va prendre, on va prendre un combo, euh, on a demandé à voir le menu, et en fait si vous prenez le combo vous avez donc l'entrée le, plus euh, le, un buffet à volonté, voilà.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 The jungle. We are in the jungle. jungle. One, two, three, four! We are in the jungle. The jungle.